Alors je ne sais pas ce que vous faites le mardi 15 octobre au soir, moi en tout cas j'ai décidé que j'allais me rendre à Nancy. Ça fait quelques temps que moi et d'autres sceptiques on avait envie de se réunir ensemble quelque part et on a décidé que le 15 octobre au soir à Nancy serait la bonne occasion de le faire. Pourquoi Parce qu'il y a Thomas de la Latronchambier qui va faire un live à partir de 20h. Et donc j'ai décidé de m'y rendre en tant que spectateur mais je ne suis pas le seul. Il y aura également AstronoGeek, il y aura Monsieur Sam, il y aura François de, de la chaîne Doc Primum et probablement deux, trois autres aussi. Donc si le mardi 15 octobre au soir vous n'avez rien à faire ben passez nous dire bonjour, venez nous voir. Et même si vous avez quelque chose à faire, passez, euh, passez nous dire bonjour, passez nous voir, on ira peut-être même boire un, un, un petit verre tous ensemble après, ce sera bien. A propos de Thomas, il y a de ça quelques semaines, je l'ai embêté en lui disant, euh, dis Thomas, euh, ton dernier livre là, euh, l'évolution ça marche, t'as pas envie de m'en envoyer euh, un exemplaire gratuitement, ça va de soi. Euh, et il a accepté, il m'a envoyé le livre, je l'ai reçu euh, il y a de ça une grosse semaine, et donc, bah, j'ai commencé la lecture du livre, et sans surprise, bah, c'est une lecture qui est super intéressante, c'est une lecture qui est, qui est captivante. Et donc j'en profite pour vous signaler, si vous êtes à la recherche d'une bonne lecture pour cet automne, eh bien pensez au livre de Thomas, L'évolution, ça marche, je vous mets tous les liens utiles en description. Alors je devine qu'il y en a certains qui se demandent, il est où là exactement le chat sceptique alors je crois que ça se voit un petit peu que je suis dans une forêt en fait. Je suis, pour être plus précis, dans la forêt de Soignes. C'est une très grande forêt qui borde la ville de Bruxelles par le sud-est. Et en fait, j'ai la chance d'habiter pas loin du tout de cette forêt. J'habite quelques rues à côté de la forêt. Et il m'arrive souvent de venir ici ben, pour un peu me ressourcer. Quand j'ai envie de me vider l'esprit, quand il y a un peu trop dans ma tête et que j'ai besoin d'un peu me vider l'esprit, je viens aussi ici pour réfléchir ou tout simplement pour profiter de la vue parce que c'est vraiment magnifique ici c'est très calme, j'aime beaucoup le calme qu'on a dans, dans cette forêt 15 mille litres d'eau pour 1 kg de steak vous êtes nombreux à vous être chamaillés dans les commentaires de l'épisode 9 à propos de ce nombre alors ce qu'il faut réaliser avec ce nombre c'est qu'il est vraiment exhaustif peut-être un peu trop en fait, c'est vrai il faut réaliser que dans ce nombre, on a vraiment toutes les ressources en eau nécessaires pour produire un kilogramme de steak. Donc, on a l'eau que va boire le bovin jusqu'à l'abattage. On a l'eau qui sera utilisée dans l'abattoir. On a l'eau qui sera nécessaire pour faire pousser toutes les plantes que le bovin il va manger pendant sa période de croissance. Et beaucoup de cette eau qui est nécessaire pour faire pousser les plantes que le bovin il va manger, mais ben en fait c'est de l'eau de pluie puisque les plantes elles poussent dans des champs. Beaucoup de cette eau c'est de l'eau de pluie. Et donc vous êtes plusieurs à avoir dit euh, qu'en fait euh, c'est pas pertinent de prendre en compte l'eau de pluie. Il y a un hélicoptère. Donc je disais il y en a qui disent euh, que c'est pas pertinent de prendre en compte l'eau de pluie euh, pour quelqu'un qui cherche à diminuer euh, sa consommation, sa consommation d'eau. Alors moi je vais vous dire décider finalement qu'est-ce qui est pertinent de prendre en compte ou de ne pas prendre en compte c'est pas à vous de le décider pour la personne qui va chercher à diminuer sa consommation d'eau en fait la seule personne qui a le droit de déterminer ça c'est la personne elle même qui cherche à diminuer sa consommation en eau donc ce qu'il faudrait faire ce serait demander au petit chat mignon dans ma vidéo lui qui cherche à diminuer sa consommation en eau il faudrait lui demander est-ce qu'il juge pertinent de prendre en compte l'eau de pluie qui est captée en son nom. Si sa réponse est oui, alors il n'y a aucun problème avec le chiffre de 15 000 litres d'eau pour un kilogramme de steak, mais euh, si sa réponse est non, s'il si dit euh, moi je m'en fous euh, de l'eau de pluie qui est captée en mon nom, j'ai pas envie de prendre ça en compte, alors le nombre qui va l'intéresser sera pas 15 000 mais plutôt 1 000 litres d'eau pour un kilogramme de steak, ce qui est euh, évidemment euh, un nombre beaucoup plus faible. Hein, et on, ça permet de réaliser que dans ces 15 000 litres d'eau, bah, en fait il y a surtout de l'eau de pluie. Maintenant il faut bien réaliser quand même que 1 000 litres d'eau pour un kilogramme de steak, bah, c'est pas rien quand même. Hein, c'est quand même un nombre qui est assez euh, conséquent. Et de façon générale pour quelqu'un qui cherche à diminuer sa, sa, sa consommation d'eau, il est particulièrement pertinent de s'intéresser à ce qui se passe dans son assiette et, et également de s'intéresser à sa consommation de viande. Donc le fait qu'on passe de 15 000 à 1000 litres d'eau par 1 kg de steak change fondamentalement pas grand chose. Et ça ne change de toute façon rien au message de fond de la vidéo. Le message de fond de la vidéo, il est complètement indépendant de la valeur exacte que je place dans cet exemple. Il faut bien le réaliser. Alors, vous êtes plusieurs à avoir fait aussi des histoires dans les commentaires concernant quelque chose que je dis dans la vidéo, à savoir que si un petit chat, son objectif, c'est de lutter contre la vaccination obligatoire. et eh bien, ça le regarde. Vous êtes nombreux à avoir réagi en disant ben non, ça le regarde pas, euh, c'est pas juste une question de liberté individuelle. Tu aurais pas dû dire ça Nathan dans la vidéo. Alors écoutez, je vais vous dire, je suis de toute façon d'accord avec vous. Parce que moi quand j'ai dit ça dans la vidéo, je me suis fait violence à moi-même. Parce que au final, moi, les gens qui luttent contre la vaccination obligatoire, ben, je ne peux pas dire que, que je trouve que ce soit un bon objectif à avoir. Je ne trouve pas que ce soit très bien de faire ça. Mais ce que vous devez bien comprendre, c'est que c'est un peu tout le but de, de cet épisode 9 du chat sceptique, c'est que je ne veux pas juger, dans cet épisode en tout cas, je ne veux pas juger les gens en fonction de leur objectif. Je ne veux pas faire de commentaires sur ce qui est leur objectif. Et donc ça vaut également pour les gens qui ont décidé qu'ils allaient lutter contre la vaccination obligatoire. Alors pourquoi est-ce que j'ai placé ça finalement dans l'épisode 9 du, du chat sceptique Pourquoi cet exemple en particulier et bien Parce que je voulais justement, via cet épisode, faire preuve d'ouverture euh, et, et montrer en fait que je, je voulais parler de manière générale de comment atteindre nos objectifs, peu importe ces objectifs, euh, même pour les gens qui sont plutôt issus du mouvement anti-vax. Mon idée, en fait, c'était de faire preuve d'ouverture vis-à-vis de ça, dans l'espoir de peut-être euh, intéresser des gens qui, en temps normal, ne regardent pas les vidéos du chat sceptique, comme les gens qui viennent du mouvement euh, anti-vax. Alors, je sais pas si c'est très réussi au final. Probablement que ma petite tentative avec ça euh, est très naïve, en fait, hein, que, que c'était pas euh, c'était pas vraiment la, la tentative la plus la plus intelligente que j'aurais pu euh, imaginer. Mais en tout cas, voilà, j'ai essayé. J'ai essayé, donc je ne sais pas si ça aura donné euh, des résultats, mais euh, j'aurais essayé. Maintenant, il y a un autre truc que j'aimerais bien que vous réalisiez aussi. C'est que quand on juge les objectifs des autres, en disant par exemple que ce n'est pas juste une question de liberté euh, individuelle, il faut réaliser que ça s'applique en fait à beaucoup de choses que l'on fait. Un, un truc aussi bête que euh, prendre la voiture le matin pour vous rendre au travail, ben vous savez quoi vous allez rejeter du CO2 dans l'atmosphère en utilisant euh, votre véhicule et quand vous rejetez du CO2 dans l'atmosphère, ça va impacter tout le monde et donc prendre sa voiture pour aller au travail c'est pas juste non plus une question de liberté individuelle puisque ça va impacter tout le monde aussi en fait on réaliserait vite si on y, réa... si on y réfléchit un tout petit peu que euh, énormément de nos actes, si pas la presque totalité de nos actes ont un impact sur les autres et donc commencer à engueuler une personne qui dit c'est ma liberté de décider de me vacciner ou pas, c'est un peu arbitraire. Pourquoi coincer là-dessus et pourquoi ne pas parler des gens qui utilisent leur véhicule ou des gens qui vont utiliser l'avion par exemple et larguer une tonne de CO2 dans l'atmosphère Donc moi je trouve que c'est un peu arbitraire de s'arrêter aux gens qui, qui luttent contre la vaccination obligatoire et leur dire « oh t'as pas le droit parce que c'est pas juste une question de liberté individuelle ». Je trouve que c'est un peu arbitraire. Alors je vous cacherai pas que après la sortie de l'épisode 9 du Chat Sceptique, bah, j'ai passé euh, un assez mauvais week-end, j'ai été assez euh, déprimé pendant toute une partie euh, du week-end. Euh, en cause ben, les, les, les nombreux commentaires que j'ai vus sous la vidéo de gens euh, qui se chamaillaient sur cette histoire de 15 000 litres d'eau pour un kilogramme de steak ou sur cette histoire de, de vaccin obligatoire, au point de rater le message de fond de la vidéo, au point de ne même pas voir c'était quoi le, le message de fond de la vidéo. Et donc ça m'a un peu déprimé, j'ai même considéré à un moment supprimer l'épisode, le modifier, supprimer dedans cette histoire de 15 000 litres d'eau et cette histoire de vaccination obligatoire pour le réuploader. Mais euh, il y a plusieurs euh, de mes fans proches, notamment euh, sur le groupe euh, des chatons sceptiques euh, sur Facebook, qui m'ont dit « Mais tu sais Nathan, même si tu supprimes ça euh, et que tu réuploades ensuite l'épisode, il y aura de toute façon d'autres détails euh, sur lesquels certains vont se braquer, il y aura d'autres détails sur lesquels certains euh, vont bloquer. Quoi que je fasse en fait il y aura toujours des gens qui réussiront à rater le message de fond de la vidéo. Quoi que je fasse, il y aura toujours des gens qui trouveront des raisons de, de chicaner à propos de mes vidéos. C'est une illusion, je crois, pour moi, d'essayer de penser que je peux atteindre 100% des gens en, pour le message de fond de mes vidéos. Et donc, à partir du moment où la vaste majorité des gens ont compris le message de fond de la vidéo, bah, j'imagine que je devrais être satisfait et laisser ça comme ça. Alors, quels sont mes objectifs à moi dans la vidéo, dans l'épisode 9 du chat sceptique, à aucun moment euh, j'ai dit quels étaient mes objectifs à moi. Alors l'épisode il est truffé d'exemples, mais c'est pas pour ça que ces exemples représentent des objectifs personnels. Si je prends par exemple simplement euh, l'objectif de diminuer sa consommation en eau, ben sachez qu'en réalité moi c'est pas un de mes objectifs ça, c'est euh, l'objectif du petit chat euh, dans, dans, dans la vidéo, mais c'est pas mon objectif à moi. Euh, je cherche pas spécialement à diminuer ma consommation en eau, mais du coup. Quels sont mes objectifs ben, Je vais vous dire, euh, je trouve que c'est quelque chose d'assez euh, personnel et donc c'est quelque chose que je n'ai pas spécialement envie de partager euh, avec le public, c'est quelque chose dont je n'ai pas spécialement envie de, de parler comme ça. Vous noterez également que dans l'épisode, je vous invite à faire une liste de quels sont vos objectifs, de quelles sont les choses qui sont importantes pour vous, mais je ne vous demande pas de la partager. Je ne vous demande pas de me mettre en commentaire, tiens, c'est quoi finalement les choses qui sont importantes pour vous. Et j'aurais pu le faire, hein, mais je ne vous demande pas de le faire. Alors si vous y tenez vraiment, vous pouvez le faire dans les commentaires sous ce vlog. Mais honnêtement, moi je considère que c'est quelque chose de très personnel. Et donc vous ne vous sentez surtout pas obligé de le faire. le faites pas si vous n'avez pas envie de le faire. Alors pour ceux qui tiennent vraiment à savoir euh, finalement quelles sont les choses qui moi me tiennent à cœur, bah je veux bien euh, je veux bien en parler euh, un petit peu quand même. Je veux bien vous dire que par exemple, euh, mais ça vous le savez déjà, moi quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, bah, c'est d'accéder à la vérité sur ce monde. Moi un truc que j'ai vraiment envie de faire, c'est de voir ce monde pour ce qu'il est vraiment. Euh, J'ai pas envie euh, d'essayer de forcer une vision du monde basée sur mes croyances ou quelque chose comme ça. Je veux vraiment voir ce monde pour ce qu'il est vraiment. Je veux avant tout savoir si quelque chose est vrai. Ça, c'est vraiment euh, un très grand objectif euh, dans ma liste, dans la liste des choses qui me tiennent à cœur. Alors l'une des autres choses qui me tient particulièrement à cœur, c'est la réduction de la souffrance animale. Et comprenez-moi bien, quand je dis réduction de la souffrance animale, ça inclut les animaux humains et les animaux non humains, d'accord L'être humain est un animal comme un autre au final. Donc ça, c'est l'un de mes objectifs. Alors, euh, comment est-ce que je fais pour arriver à mes fins euh, au niveau de cet objectif bah, L'une des choses que je fais, c'est euh, j'essaye de réduire autant que possible ma consommation euh, de produits d'origine euh, animale. Donc euh, euh, je suis typiquement quelqu'un qui mange très peu de viande, qui mange très peu euh, de, de, de, de produits d'origine animale, des produits laitiers, des choses comme ça. Ce sont toutes des choses que j'essaye de réduire. Maintenant, comprenez bien que je ne suis pas vegan. Je ne suis pas végétarien non plus. De la viande, j'en mange de temps en temps. Euh, des produits laitiers, j'en mange également euh, de temps en temps. Donc, euh, n'allez pas croire pour autant que je suis vegan ou végétarien. Mais voilà, moi, l'un de mes objectifs, quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est d'essayer de réduire euh, la, la, la, la souffrance animale, donc euh, aussi bien pour les animaux humains que pour les animaux non humains. Alors, Peertube. Vous êtes maintenant euh, quelques centaines à me suivre euh, sur Peertube. J'en suis très content. Et vous êtes également quelques-uns à m'avoir posé la question de tiens au fait mais comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire sur Peertube Parce que pour certains d'entre vous c'était pas très clair. Alors c'est pas compliqué de s'inscrire sur Peertube mais c'est vrai que ça mérite au moins une fois une explication. Le truc c'est que la plupart d'entre vous s'attendent à ce que ça va fonctionner comme YouTube. Donc on débarque sur un gros site genre Peertube.com, on s'inscrit dessus et voilà ça y est on peut, on peut suivre nos créateurs de contenu favoris. C'est vrai que ça marche comme ça sur YouTube mais ça marche pas ainsi sur Peertube. Le truc avec Peertube, c'est que c'est complètement décentralisé. Donc ce qui se passe avec Peertube, c'est qu'on a des instances, on a de multiples instances Peertube. Et quand un créateur de contenu décide d'être actif sur Peertube, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'installer dans une instance particulière. Moi, chat sceptique, j'ai décidé de m'installer dans l'instance Skepticon, qui est l'une des plus grosses à ma connaissance. Et c'est une instance sur laquelle on va retrouver ben, pas mal de créateurs de contenu sceptiques. Il y a par exemple Hygiène Mentale ou Monsieur Sam qui, qui sont également dessus. Et donc si vous voulez pouvoir me suivre sur Peertube, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est vous inscrire sur l'instance Skepticon. C'est aussi simple que ça. Évidemment, ce qui est un peu foireux avec Peertube, c'est que si jamais vous avez un créateur de contenu qui est actif sur une autre instance Peertube, vous allez également devoir vous inscrire sur cette instance-là. Votre compte Skepticon ne vous permettra pas de vous abonner à ce créateur de contenu s'il n'est pas lui-même installé sur l'instance Skepticon. Donc ça, c'est le truc qui est un peu casse-pied avec Peertube. C'est, je crois, un des plus gros défauts de Peertube à ce stade, à mes yeux. Maintenant, il y a une solution assez simple à ce problème, qui est une catastrophe d'un point de vue de sécurité informatique, mais ce que vous pouvez faire, c'est utiliser le même login et le même mot de passe sur toutes les instances Peertube sur lesquelles vous vous inscrivez. Vous pouvez toujours faire ça, mais bien sûr, faire ça n'est pas, pas un bon plan en termes de, de sécurité informatique. Voilà, je vous ai dit euh, tout ce que je voulais vous dire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Si vous avez l'occasion, ben, essayez d'un peu sortir de chez vous et de profiter euh, du monde extérieur. Euh, passez moins de temps devant la TV, devant, euh, devant YouTube, devant Peertube, devant moi. Euh, essayez de passer un peu moins de temps euh, devant euh, les écrans. Euh, je dis à très bientôt à ceux qui seront présents euh, mardi soir à Nancy. Et pour tous les autres, eh bien, à très bientôt pour un prochain épisode du Chat Sceptique.